Bonjour tout le monde. Bonjour. Super, j'espère que vous allez bien. Nous, on est très contents d'être là. Euh, déjà parce que, un, ça nous permet d'avoir le statut speaker international en parlant français, et ça c'est cool. Et en plus, on commence la conférence, du coup comme ça, après on est apaisé et on va profiter pleinement de Vox Day. Euh, on vient devant vous pour vous parler de DevOps, et notamment un titre un peu provocateur, hein, pourquoi DevOps ne tient pas ses promesses DevOps, ça fait une, bien une dizaine d'années, nous perso qu'on en entend euh, parler, je pense que c'est à peu près euh, pareil pour tout le monde. Euh, il se trouve qu'on est en société de service, on passe voir différentes sociétés pour des audits, pour accompagner et autres. Et souvent encore, on voit que euh, DevOps, la culture DevOps, l'esprit DevOps, euh, on passe encore à côté la plupart du temps. Donc, on va juste partager nos expériences, vous donner quelques tips et vous expliquer aussi ce qu'il y a derrière, derrière ce titre. Avant d'aller plus loin, euh, on aime bien savoir à qui on a affaire. Donc euh, nous, on va se présenter juste après, mais euh, ce qu'on va vous demander, c'est euh, qui vous êtes. Donc si vous voulez, vous pouvez euh, flasher le, le QR code. Sortez vos téléphone Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vas-y, il euh, n'y a rien de chelou derrière. Euh, vous allez devoir rentrer votre, votre prénom et euh, l'idée, c'est plutôt de nous partager euh, un peu ce que vous faites dans la vie. Euh, si vous êtes plutôt côté dev, côté ops, côté... DevOps, Peut-être, non, ça n'existe pas. C'est... <rire> Euh, mais voilà, que vous nous donniez un peu, de, un peu de feedback. Surtout que ça nous servira après, dans la suite de la présentation. C'est Pour ça. information. On récupère bien sûr toutes vos données personnelles, rassurez-vous. Hein, bien que... sûr. Cette partie sait euh, on a 50 personnes, du coup, on doit avoir au moins 50 personnes. <rire> Je ne sais plus si ça s'affiche tout de suite ou pas. Il y, y a un petit delta, et... voilà, un petit décalage. Que... Euh... C'est le... toujours le petit stress. Ouais, on, voit le... on voit le nombre de participants qui euh... C'est rigolo. N'hésitez fais... pas, il y a encore un peu de place devant hein, si vous voulez ouais. vous asseoir. Là et là. On, on mange personne. J'ai mangé ce matin, c'est cool. 21, 8 participants. Tac, tac, tac. Tu vois le, le feedback On a oh, 24 là-haut. Je crois que c'est après. Mais ouais euh... On y va On avance. Vas-y. Ouais, alors, du coup. Grosse majorité de devs Bien. Il n'y a pas un Ops Tu vois, je te hein. dis, il n'y a pas de dev ups, ça n'existe pas. <rire> Antoine, très bien. Ok. Team leader, software Craftman, oh, ouais. bien. Architecte. Cool. Super. Il enfin, y, y a une recrudescence des architectes. Ah, ça y est, ils reviennent en C'est Maintenant ou jamais, il hein, faut <rire> y aller les archives. Euh... C'est cool, ça nous permet de voir un petit peu aussi euh, le type de personne euh, que vous êtes. Euh, et puis en plus on réutilisera le, ah, le principe est, un peu plus tard des pour vous faire participer activement. Cool. Allez, je vois qu'il y en a plus beaucoup qui tapent. Voilà, on va continuer. Euh, sur nous, on va se présenter un petit peu, parce que là on, on fait l'exercice inverse. Euh, tu veux commencer Jean Allez, vas-y. Moi c'est Jérôme Grand du coup. Euh, J'ai un passé de développeur. Mmh. Vous voyez. Oui, oui, oui, depuis une douzaine d'années. Euh, j'ai fait aussi du delivery management. Euh, et euh, assez vite, en fait, euh, dans les équipes de développement, euh, j'ai eu la chance, pour le coup, qu'on soit à chaque fois plusieurs intéressés à euh, mettre les mains dans la partie euh, CI/CD, à s'intéresser aussi à ce qui se passait après la partie développement. Et du coup, le DevOps, euh, je me suis pas mal, euh, on va dire, comment dire, sans me jeter trop de fleurs. J'aime bien. Et donc, moi, c'est Guillaume Mathieu. Je suis aujourd'hui consultant manager. J'aime à dire que je suis coach agile à la retraite, parce que c'est un peu désuet maintenant d'être coach agile. Je suis le jour delivery manager. En gros, je m'occupe de problématiques d'Orga produit à plus. Donc, je suis du côté post-it de la force, là où Jérôme est plus côté on met les mains dans, les mains dans le cambouis. Euh... Instant autopromo, on bosse tous les deux chez, chez Whiskel. Whiskel, c'est une petite société qui a fêté ses 7 ans le mois dernier. On est plus d'une soixantaine réparties sur trois agences, une à Paris, une à Nantes et une en full remote. On a pas mal de partenariats, on est aussi organisme de formation. Donc si vous voulez aussi plus de détails sur tout ça, n'hésitez pas à nous solliciter. Euh, Autopromo, tu... encore, euh, si vous voulez, encore plus d'infos. Euh, on organise généralement des meet euh, régulièrement. Là, on est en plein euh, temps fort à CQ, donc euh, avec euh, deux événements euh, cette semaine et la semaine suivante. Pareil, vous avez les QR codes pour plus d'infos. De toute façon, vous aurez accès aux presse, donc euh, vous pourrez euh, les récupérer aussi à ce moment-là. On rentre dans le vif du sujet, Jean Allez Allez, go Petit sommaire. Ah oui, c'est important de savoir où on va. On va commencer par euh, quelques constats, observations. Euh, et après, surtout on va s'intéresser à pourquoi on veut faire du DevOps. Parce que finalement, c'est quoi les avantages qui, qui nous donnent envie de, de s'intéresser à, à ce mouvement euh, On va le définir ensemble, d'où l'importance d'avoir un petit peu flashé, vous verrez ça juste après. On a dit qu'on faisait aussi partage d'expérience, on va faire une petite balade empirique pour partager nos expériences passées, ce qu'on a vécu, ce qui a marché, pas marché, c'est aussi important. Et surtout, on finira par quelques trucs et astuces euh, applicables normalement dès demain euh, pour réussir à euh, encourager la mise en place de DevOps. Et enfin, conclusion et un petit takeaway. Vous êtes prêts Ouais, C'est parti, beau. Euh, vous avez déjà vu, entendu parler du modèle Calms Levez la main. Ouais, une personne sur euh, 60 On est pas mal. Bah, C'est bien, le voilà. Euh... L'idée, en fait, c'est de euh, parcourir justement les, les différents éléments qui sont euh, essentiels, nécessaires et, et suffisants euh, pour, pour s'intéresser à, à de la mise en place de DevOps. Donc, il y a les aspects culturels, automatisation, lignes, euh, mesures. C'est important de, de suivre euh, les, les améliorations et euh, la partie partage euh, qui sont essentielles. Euh, le grand problème, en tout cas, ce qu'on observe, euh, nous, depuis quelques années maintenant, euh, c'est qu'on se focalise beaucoup sur l'une de ces parties, euh, et, et pas sur les autres. Et c'est pour ça qu'on en revient au titre du pourquoi est-ce que DevOps ne marche pas. Euh, à votre avis, c'est quoi Quand on veut rentrer dans une démarche DevOps entreprise, on se dit, vas-y, top management, DevOps, on passe par quoi On commence par quoi Les avis ah, Allez-y. La... Je crois que je l'ai entendu, j'ai entendu, entendu Automatique, ouais, exactement. Généralement, on commence par ça et euh, un peu au détriment du, du reste, c'est un peu dommage. Euh, en gros, on se retrouve à vraiment mettre le focus sur la partie automatisation parce qu'on pense que c'est là où on va euh, gagner du temps euh, concrètement, euh, très rapidement, euh, sans s'intéresser forcément à tous les autres aspects. Et forcément, je vous laisse imaginer que bah, ça fait des trous dans la raquette et c'est pas cool. Euh, les éléments euh, du pourquoi est-ce qu'on veut faire du DevOps à la base, il euh, y a trois piliers euh, principaux. Euh, le premier, c'est bah, optimiser la valeur qui est livrée aux utilisateurs. Euh, livrer plus vite, c'est aussi une des, une des promesses euh, qu'il y a derrière le fait de s'intéresser à DevOps, et euh, de favoriser euh, de la communication et de la collaboration, comme vous pouvez le voir sur ce délicieux GIF. Pardon, ça me fait Et <rire> Là, vous vous dites, mais du coup, pourquoi ça coince Ça a l'air génial, en plus, il y a un modèle à suivre, c'est facile du coup. Euh, pour comprendre pourquoi ça coince, il faut revenir un petit peu en, en arrière, et notamment sur, finalement, c'est quoi les, les objectifs des métiers de chacun on va dire historiquement, avant de passer dans le DevOps. En tant qu'Ops, en fait, euh, l'envie, hein, c'est de faire en sorte, et l'objectif, que ce qui tourne en production, les environnements et les applications, ça soit toujours up. Donc, pour s'assurer que ça soit toujours stable, une bonne stratégie, c'est euh, de s'assurer qu'il n'y ait aucune perturbation. Du coup, je sécurise tous les accès, je garde aussi une bonne partie des accès des outillages pour moi en tant qu'ops. Et euh, bah, je, dès que je vais voir les devs arriver pour livrer de nouvelles fonctionnalités, bah, je vais leur dire non, en tout cas, j'essaie de les cadrer au maximum. En tout cas, du coup, je limite toute perturbation qui peut arriver sur ces environnements de prod. Côté dev, ce qu'on a envie, euh, c'est de développer de nouvelles fonctionnalités, d'enrichir l'implication ou pas, euh, mais aussi potentiellement euh, d'embarquer, bah oui, ça peut arriver, des bugs ou autres, et finalement de générer potentiellement des perturbations euh, sur ce qui se passera après sur la production. En plus, avec le mouvement agile, ces perturbations, bah, on nous dit qu'il faut livrer fréquemment, euh, régulièrement, potentiellement à chaque fin de sprint, voire plus même, donc toutes les deux semaines, je vais arriver pour euh, avec l'envie de déployer ma nouvelle application et potentiellement de créer de l'instabilité. En plus.. Pourquoi il y a un mur entre les deux On le voit encore, ce mur il s'appelle le mur de la confusion, euh, souvent, on le voit, donc vraiment, j'espère que vous ne le vivez plus, mais en tant que dev, j'ai fini mon code, du coup, bah, super, j'ai tout mis à done, mon package il est prêt, je l'envoie par dessus le mur aux ops qui sont chargés de le déployer en prod. En tant qu'ops, je reçois un package sur lequel j'ai une doc à côté pour savoir euh, ce que je dois déployer et comment ça se passe. Mais je n'ai pas forcément ce qui s'est passé en amont. Euh, potentiellement, je suis prévu au dernier moment. Donc, en plus, je suis frustré. Et il y a toujours un risque que ce n'est pas moi qui ai fait le développement et tout ça. Et je dois le déployer. Si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe Ça, déjà, quand on va vouloir s'attaquer à ça, oui, on va pouvoir l'outiller. Mais encore une fois, si on ne s'attaque pas à la partie collaboration, c'est là où ça peut coincer. Parce que c'est moi. Hein, ouais, mmh. On pourrait dire, ah, du coup, il suffit d'aligner les objectifs, ça c'est facile. Et on l'a dit, hein, pour atteindre, du coup, euh, pour, euh, derrière le DevOps, ce dont on a envie, c'est changer cet esprit de chaque équipe reste sur son périmètre, mais bien se dire, l'objectif c'est de livrer de la valeur aux utilisateurs, de livrer plus fréquemment en plus. Donc, du coup, Dev et Ops vont partager les mêmes objectifs. Souvent, on va s'attaquer à la partie automatisation. Pour en effet livrer plus fréquemment de manière sécurisée, bah, le mieux c'est de livrer souvent, mais de, de manière automatique. Euh, et ça, il y a du tooling qui va nous y aider. Ça, en général, de plus en plus, on le voit, c'est bien mis en place et ça va dans le bon sens. Les pipelines de CI/CD, euh, la partie monitoring, euh, voire même parfois du Terraform et autres. Mais on l'a mis, nous, sur les deux, c'est du tooling et surtout de la collaboration. Et ce deuxième point, bah, c'est facile à écrire. Euh, c'est facile, à, on se dit, euh, à y penser. Mais en vrai, euh, bah, derrière, c'est de l'humain, c'est du relationnel, euh, c'est de l'échange, ça peut être beaucoup d'émotions, euh, notamment de frustration ou autre. Et en vrai, gérer ces émotions, notamment dans un contexte pro, euh, ce n'est pas simple. Même perso. Moi, ce que je vous propose là maintenant, euh, Jérôme vous a euh, exposé un peu euh, les, les grandes lignes. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, parce qu'on travaille collaboratif, tout ça, je trouve c'est cool. Euh, et qu'on euh, qu se fasse un petit peu notre définition euh, du DevOps. Je vais vous proposer en fait des, des petits cas. Vous allez avoir deux choix de réponses, c'est DevOps ou c'est pas DevOps. Normalement, les règles sont assez simples. Euh, on va réutiliser ce qu'on utilisait juste au début pour la, la présentation. Et, euh, et on va jouer ensemble, tout simplement. C'est parti, à vos téléphones. Ah, c'est le moment où ça devient interactif et tout, c'est cool. On commence la journée, c'est parfait. Donc on a Seb qui est arrivé en premier. En je, je vais faire le caster en même temps. Tu vois. <rire> 22, 23, 29... C'est incroyable, 30 22. personnes déjà. 32... Ça va être palpitant le comme jeu, hein. je, je vous invite vraiment à jouer. Hein. Sinon vous loupez l'essentiel de la conf. <rire> Une quarantaine de personnes. C'est pas mal parce que du coup je crois que c'est ça place. Allez, continue. 42, ah, 42, c'est 42, un bon chiffre, je propose qu'on s'arrête là. Eh ben non. 45, Allez, go. 46. C'est bon 48, je sais pas, ça fait que monter. C'était voilà. pas pour toi. Ah, ça, ça, ça, ça se stabilise. Ça se stabilise à 48. 59. 52, mais c'est incroyable. Allez, on y va. Vas-y. Euh, première question. Euh, dire aux ops, mon build Jenkins ne fonctionne pas. Est-ce que c'est DevOps ou est-ce que c'est pas DevOps Je vais essayer de pas vous influencer avec la voix. Promis. <rire> Peut-être y en aura des plus durs. Peut-être qu'on y en a, on ne sera pas d'accord. Peut-être. Je crois qu'on n'a jamais eu 100% de... <rire> Encore quelques secondes. Et les résultats apparaissent normalement en temps réel. 54 personnes sur 58 ont répondu pas DevOps. Ouais, GG, qu'est-ce qu'on en pense Vas-y. Normalement, ou tu veux le Vas-y, c'est bon. Pas DevOps. Tac. En effet, pas DevOps. Euh, en fait, DirosOps son build Jenkins ne fonctionne pas. Ce qui nous dérange là-dedans, c'est vraiment voir l'équipe Ops comme une équipe euh, au service des devs. Le build Jenkins ne fonctionne pas, j'arrive. Hello. Euh, bah, répare le euh, non ce qu'on va vouloir c'est plutôt de la collaboration et non du, euh, du service euh, limite un bill jenkins euh, c'est la propriété euh, des équipes de développement c'est même à eux euh, de le réparer ce qui serait plutôt DevOps du coup ça serait de commencer à creuser limite à un moment se dire ok là j'arrive au maximum de ce que je comprends j'ai besoin de l'aide et d'arriver auprès de, de l'équipe Ops avec, voilà, mon budget qui ne fonctionne pas, j'ai vu qu'il y avait telle euh, chose qui est coincée, là, je ne comprends plus, est-ce qu'on peut continuer à creuser ensemble La distinction n'est pas loin, mais c'est ça qui fait la différence. C'est ce côté aller chercher la collaboration et en ayant fait l'effort en amont de creuser. Ça marche, on avait quand même 28% de personnes qui étaient dans le, dans le doute. Tout à fait. On, on les retiendra à la fin. Euh, Allez-y, c'est reparti. Euh, non, non, non bon, ils sont bon, encore dans tu peux, non, est... On, est bon. ouais, on avait 58. Prévenir l'Ops le matin qu'il y a un déploiement en prod à faire. Est-ce que c'est DevOps, est-ce que c'est pas DevOps Est-ce que c'est pas DevOps Ah, c'est ça. Enfin, ah non, je... excuse-moi, le ventilateur, il fait un peu frais derrière. Je... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, rassurez-vous. Il y a des orientations. Et là, on veut 100%. Allez, c'est parti. Euh, pas DevOps, euh, je ne sais pas si les 18 de tout à l'heure se sont fait influencer pour être parmi les 90 désormais euh, Mais en tout cas ouais ça marche pas DevOps Oui pas DevOps, déjà pourquoi l'ops il a besoin d'être prévenu alors qu'on va être en prod euh, On a dit qu'on avait automatisé tout ça et l'équipe de dev normalement est autonome pour, pour déployer Et en plus au delà ok on est sympa on veut prévenir l'ops. Euh, prévenir l'ops le matin même qu'il y a un déploiement en prod quand on parlait tout à l'heure de. Quand il y avait le mur, d'être prévenu au dernier moment, là, on est au maximum de la génération de la frustration. Euh, ça se trouve qu'il y avait sûrement d'autres choses de prévues dans sa journée. Donc, anticiper aussi la communication en amont, synchroniser les équipes Dev et Ops si elles sont séparées. Ça aussi, c'est des bons tips pour aller vers cet esprit DevOps. Allez, je propose qu'on enchaîne avec yes. la prochaine. Euh, question beaucoup plus compliquée. Euh, demander de faire un ticket Jira pour chaque tâche. C'est pour toi, ça. Celle-là, c'est ma préférée. Je... <rire> C'est 6 ans d'admin Jira, ça laisse des stigmates. Hein, je ne <rire> fais pas de SAV pour reparler. Non, je <rire> okay. vous pas moi pour ça. S'il vous plaît, non. Alors, qu'est-ce que ça va donner C'est plus mal. mitigé. Oui, mais elle a un peu piège. Ouais. Pas DevOps. Pourquoi Jérôme Bon, l'idée, c'est... Euh... Si la communication, ça passe seulement par Jira, et ça on le voit encore <rire> trop souvent, euh, ça c'est pas DevOps. Euh, ce qu'on veut, hein, euh, c'est d'avoir des communications plus riches, donc euh, plutôt euh, euh, bah, synchrone et collaboratif, s'appeler euh, Slack ou autre. Après, ça n'empêche pas qu'il faut garder en effet une trace dans Jira, notamment pour le déploiement, ça sert euh, d'historique, et euh, c'est bien de s'organiser dans son travail sur les tâches à faire. Par contre, si c'est le seul moyen de communication, là, on n'est pas du tout dans la partie DevOps. C'est pour ça J'admets, la question est un petit peu tendance. Ouais, moi, je pense que les gens se sont fait trapper parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait que des pas DevOps depuis tout à l'heure. Ils ça, dit il a forcément, à un moment, ils vont nous en mettre une. Quoi. À quel moment ça sera DevOps Allez, prochaine. Euh, utiliser un logiciel de contrôle de version. C'est DevOps c'est pas DevOps Non, je sur les trucs obscurs. Hein. J'ai entendu des trucs là-bas. C'est quoi un logiciel de contrôle de version hmm. Encore quelques secondes. 51 sur 61. Mmh, c'est pas mal. Allez, est-ce que c'est DevOps, pas DevOps DevOps, 80%. Yes, ça roule. Oui, bah, ça fait partie en effet de l'outillage de, de, de base. Quand on veut commencer à parler de pipeline, de CICD et autres, il faut au moins avoir euh, un logiciel de contrôle de version pour son code, code applicatif, mais aussi, quand on commence aussi à terraformer ou autre, de l'ansible, à scripter en tout cas tout ce qui va être l'infrastructure avec l'infrastructure as-code. Pareil, il nous faut un logiciel de contrôle de version. Même pour la doc et tout, génial, on peut tout mettre dedans. On y va Yes. C'est la dernière, il me semble. Ouais. Incriminer l'équipe responsable du dernier bug en prod, euh, le choix du champ lexical et... et, et euh... Pondé. Fait avec parcimonie, Au début, on a euh, mis pendre, notez euh... vraiment le dernier euh, bug en prod, c'est le mot le plus important et pas du tout incriminé, qui ne vous orientera pas du tout vers une des deux réponses. Euh, devops, pas devops, suspense insoutenable. Et il y en a quand même 10%, alors je ne sais pas s'il y a 10% de trolls, <rire> c'est les... possible Pondé... Euh, Pondé ou, ou euh, pas assez de café ce matin, ça marche aussi. Euh, Alors, on ne sait pas encore. Non, mais je pense que ce serait intéressant de discuter avec les 10% pour <rire> voir d'où ça vient exactement. Mais, euh, mais oui, pas DevOps, ça vient évidemment. Euh, on a en plus euh, un, un incroyable Robin euh, qui a euh, euh, répondu vite et bien. Euh, félicitations à Robin qu'il se dénonce maintenant. Félicitations, tu as euh, rien gagné. Euh, mais euh, mais c'est cool d'avoir participé. Notre respect. Un peu Déjà, c'est cool. Bravo. Allez. Oui, juste pour finir sur le dernier point sur euh, incriminé. Qu'on soit DevOps ou pas DevOps, mais même en DevOps, des erreurs, il y en aura. Le principal, c'est de ne pas les répéter. Et justement, qu'il y ait des erreurs, c'est le bon moment pour commencer à travailler ensemble, collaborer, pour analyser ce qui s'est passé et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Pareil, en cas de changement de MadSense, là, on est pas mal. Ce qui nous donne quelque chose de simple, basique, pour ceux qui ont la ref, euh, on a parcouru pas mal d'éléments, mais en gros, ce qu'il faut noter principalement, c'est cette notion de culture, d'état d'esprit. Euh, bien sûr, il y a ce volet sur les pratiques techniques et l'automatisation et tout ça, mais là, ce, qui, euh, ce sur quoi on veut insister euh, aujourd'hui, c'est vraiment sur le côté collaboratif, communication, euh, échange riche, euh, dont, euh, dont parlait euh, Jérôme tout à l'heure, euh, et ce, et ça c'est pour moi le, le plus important, pendant tout le workflow de réalisation. C'est-à-dire que justement pour éviter de se retrouver euh, euh, au pied du mur, euh, dont parlait Jérôme tout à l'heure, l'idée c'est plus de se dire comment est-ce que pendant tout le process même de conception à la réalisation, on a des échanges qui nous permettent d'être suffisamment sereins euh, pour pouvoir travailler ensemble et euh, de la bonne manière. On vous a vendu une balade empirique c'est mon côté poète, hein. euh, ça ne veut pas dire grand-chose. L'idée c'est qu'on va juste vous raconter des histoires euh, derrière. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de schéma euh, délicieux Délicieux. On levé. Des mains qui se lèvent Est-ce qu'il y a des couleurs de post-it dans la salle Est-ce qu'il y a des gens qui subissent ce genre de choses euh, Non, ça c'est le... euh... une est. image, une représentation euh, de... Euh... Euh, safe en l'occurrence pour de l'agilité à l'échelle euh, c'est des choses qui vous parlent c'est enfin, le framework le plus utilisé d'agilité à l'échelle il euh, euh, y a pas mal de choses euh, qui sont tout autour de ça je vais pas vous prendre euh, l'entièreté du slot pour vous parler de safe, rassurez-vous euh, je vais juste vous expliquer ou en tout cas vous mettre en avant euh, ce qui euh, concerne concernerait euh, devops euh, dans ce schéma euh, génial à savoir une, une équipe qui s'appelle la System team je sais pas si vous voyez très bien j'ai l'impression que le... c'est mieux sur mon écran c'est mieux sur ton écran c'est pas grave on fera la mise au point après mais en gros l'idée c'est que safe préconise euh, de mettre en place une System team euh, qui est justement une espèce d'équipe infra et euh, qui va pouvoir communiquer avec les différentes équipes euh, qui vont travailler dans ce train euh, et justement euh, comment est-ce qu'on fait pour faire du DevOps dans un contexte d'agilité à l'échelle, sachant que là, si on se base uniquement sur safe, il euh, y a justement euh, bah, une équipe qui, est, euh, qui a les clés du camion pour gérer la partie infra. Il euh, y a plusieurs manières de faire, et justement, Jérôme, derrière, vous parlera de, de, de cas concrets, de choses qu'on a pu expérimenter sur le terrain. Mais en gros, l'idée, c'est que même si on a une équipe qui est dédiée, ça ne nous empêche pas euh, dans un contexte d'agilité à l'échelle, de travailler sur bah, des objectifs communs dont on parlait tout à l'heure, euh, de partager également des bonnes pratiques via des communautés de pratiques, via des échanges réguliers, via de l'insynchronisation, de la gestion des adhérences, des risques et tout ça, euh, et surtout de pouvoir avoir cross-équipe des outils qui sont aussi homogènes. C'est aussi euh, l'intérêt d'avoir une équipe qui est responsabilisée vis-à-vis -vis du tooling, bah, c'est que justement ce sera plus simple de se mettre d'accord entre nous euh, pour homogénéiser les outils. Ce qu'il faut voir, et là je commence à faire une, une petite passe-dé gentiment euh, euh, vers Jérôme, c'est qu'avoir juste cette système team euh, qui est décorrélée des autres, ça fait qu'on va créer un mur gigantesque et ça ne fonctionne jamais. Donc l'idée, une des idées en tout cas, quelque chose qu'on a pu expérimenter, c'est d'avoir des interlocuteurs privilégiés pour chacune des équipes, ou en tout cas un ou une ou deux personnes euh, qui, ont, qui ont les bons skills qui vont permettre justement de créer du lien et tout ça, ça va faciliter les choses. Vas-y, Pierre Castor. Vous connaissez per Castor Allez, à main levée. Moi, je connais, ça me parle. Il y a plus ah, de gens qui connaissent Pierre Castor que, que Safe. Castor. Et ouais, mec. <rire> c'est rassurant, c'est rassurant ça. Moi. <rire> je suis ok avec ça. Vous voyez, je racontais quelques, bah, en fait, quelques retours d'expérience. Hein. Euh, J'ai vécu euh, dans des contextes safe, hein, où en effet, euh, notamment chez un client, il y avait une équipe Ops transverse, du coup, la System Team. Tout avait été mis en place sur le côté tooling, l'usine logicielle. Euh, ça marchait bien, les pipelines, on pouvait déployer quasiment jusqu'à la prod. On communiquait avec eux via un système, c'était du Slack. Très bien aussi, bon outil. Tout ce qui était création d'infrastructures, euh, provisioning des environnements, tout ça, c'était scripté avec du Terraform. Euh, les devs, quand ils avaient besoin d'une un, nouvelle ressource, pouvaient mettre à jour euh, ces scripts, les faire évoluer. Tout ça, c'était centralisé. Et les équipes étaient du coup autonomes. Guillaume l'a signalé, le problème de cette partie, c'est le côté formation de silo avec une système team qui, pour le coup, fonctionnait en mode service vis-à-vis -vis des autres équipes de dev. Limite, c'est peut-être pas grave. Moi, ce qui m'a fait tilter, c'est qu'il y a un moment, on a travaillé avec une autre équipe sur le même sujet, c'était optimiser les images Docker. Et il y a un moment où les euh, deux équipes commençaient à bloquer. L'autre équipe commence à échanger avec euh, la système team via, euh, via Slack. Et au bout d'un moment, plus de réponses plus d'échanges. Euh, alors que l'autre équipe continuait d'alimenter le Slack pour euh, appeler à l'aide. Euh, coup de chance, donc moi je suis, euh, je suis chez un client, euh, on fait du dev et des ops chez whiskel Dans la système team, j'ai un copain ops de whiskel Je reprends la discussion sur le Slack aussi, et je relance le truc en amenant d'autres éléments. Et là, la discussion reprend et finalement, euh, en échangeant euh, sur Slack, euh, on arrive à trouver la solution. Moi, à ce moment-là, je pige pas pourquoi il euh, y a un moment où l'échange s'est arrêté versus avec mon équipe ça a bien fonctionné. Du coup, je vais voir mon, mon poteau, euh, Whiskel, et j'essaie de comprendre pourquoi euh, ça, pourquoi ça, ça, pourquoi vous avez arrêté d'échanger avec, euh, avec l'autre équipe. Tout à l'heure, j'ai parlé de, du côté euh, aller voir l'équipe euh, d'ops avec mon budget qui ne fonctionne pas. C'est exactement ce qui vivait. Euh, ce côté on a l'impression que les gens viennent avec, ils n'arrivent pas à faire leur, leur tâche ou leur travail, et c'est à nous de le faire pour eux. Ils se sentaient vraiment en mode on est à leur service, et pas en mode euh, en fait ils viennent nous demander de l'aide. Et ça joue à rien, tout ce que j'avais amené c'est juste quelques éléments de contexte, j'avais partagé moi ma recherche et ce que j'avais creusé, et c'est tout. Et pourtant, c'est peut-être un détail pour vous, mais en fait ça veut dire beaucoup. Spoiler, j'aime bien les musiques. J'ai vécu aussi une autre situation, une autre organisation, où là, euh, on avait euh, directement un, un ops intégré dans notre équipe de développement. Il n'était pas full-time avec nous, il était euh, mi-temps euh, avec son équipe euh, d'infrastructure, et mi-temps euh, avec nous dans l'équipe euh, de développement. C'était euh, le risque avec ça, c'est que bah, lui, il est dans deux équipes, donc pas évident de gérer le context switching, les tâches à faire et tout ça, et mine de rien, je l mis, on a mis aussi le côté formation de silo. Encore un silo, oui, il euh, peut y avoir aussi, comme on a dans l'équipe quelqu'un qui est spécialisé sur tout ce qui est partie infrastructure, terraform ou autre, ou scripting, bah finalement, c'est de, en tant que développeur ou autre de d'équipe, se déresponsabiliser de ces de sujets pour à chaque fois donner toutes les tâches de, concernant la partie ops bah à l'ops de l'équipe. Pourquoi pas Mais là encore, là, du coup, on loupe, on loupe quelque chose. Toujours sur cette histoire... Moi, j'ai eu de la chance. Ça, euh, nous, ça s'est bien passé. Euh, de quand on fait le tour de l'équipe, euh, cette situation où on avait un Ops à mi-temps avec nous, c'était la meilleure euh, implémentation de la partie DevOps dans les différentes expériences qu'on avait eues. Pourquoi On l'a intégré. On a été boire des bières, déjà, ça, ça joue beaucoup, et on a fait du team building. Qu'est-ce que je mets derrière team building À part boire des bières, ça, je le mets de côté. Ça marche. Ouais. <rire> ça peut marcher, mais ça suffit pas. Le meilleur team building, c'est vraiment de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Sur toute la partie mise en place des pipelines de CI-CD, euh, à l'époque, on n'avait pas de Terraform. On avait fait du Cloud Formation sur AWS, mais toutes les scripts de Cloud Formation, tout ça, on les a fait ensemble, en, en pair programming. Il euh, n'y avait pas la tâche Ops et la tâche Dev. Il y avait des tâches qui concernaient euh, la CI-CD et elles étaient adressées en pairant. Au bout d'un moment. Les premiers déploiements, certes, c'est lui qui les faisait, on les a fait après en, en binôme, et au bout d'un moment, n'importe qui de l'équipe était capable de, ben en fait, de cliquer sur le bouton, de comprendre ce qui se passait derrière, et, euh, et de déployer. Et encore une fois, ça joue, je ne vous refais pas la blague du, du détail, mais ça joue sur pas grand chose, c'est juste la façon d'organiser notre travail et de collaborer avec la personne qui a changé l'état d'esprit, et là pour le coup, vraiment, on était euh, on était dans le DevOps. Et ils n'ont pas peur de le dire, sinon on n'en a jamais. Avoir un monsieur ou une madame DevOps, ça aussi on le voit quelque part quelquefois en, en entreprise où il y a quelqu'un qui est chargé euh, du DevOps. Bonne ou mauvaise pratique, ça dépend. Euh, si, euh, Encore une fois, le risque hein, c'est le côté déresponsabiliser les personnes du sujet. On a quelqu'un qui incarne le DevOps, bah, du coup c'est à lui de s'occuper de, de, de tout. Par contre, si la personne est plutôt attentive à faire en sorte qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de la collaboration, qu'il y ait pour chaque problème, du coup, peut-être des sujets qui sont creusés et que ces échanges se passent de la bonne manière et se font, là, ça peut être intéressant d'en avoir Au moins, quelqu'un qui est responsable de vraiment surveiller que la communication se passe bien. Ça devrait d'ailleurs sa seule tâche, si jamais il est là. Petit takeaway avant, c'est pas encore la conclusion finale. Ce qu'on a vu sur la partie organisation, c'est que finalement, il n'y a pas d'organisation DevOps. Si quelqu'un qui arrive et qui vous dit avec moi, je vais mettre une organisation DevOps. Non, il est en train de mentir, c'est un charlatan. C'est un, bon euh, un coach. <rire> c'est un coach. <rire> non, mon Dieu, non. Euh, ce n'est pas là-dessus que ça joue. Après, l'organisation, oui, peut, euh, si jamais c'est trop cloisonné, on l'a vu aussi, hein, où on interdit aux gens de communiquer. Aberration, là, on ne peut rien faire. Ou, part, ou alors, il faut arriver à hacker le système. Mais manière générale, ce n'est pas là-dessus que ça joue. Ça va jouer vraiment sur le comportement humain. Et votre comportement, euh, le, le comportement de tous, en fait, et de toutes. Ça vous parle, ça, des individus, des interactions, plutôt que des, des process et des outils C'est moi qui l'ai écrit ce matin, j'étais inspiré. Petit <rire> déche ou, ou alors, c'est du plagiat, d'un truc qui a été écrit en 2001, mais qui est toujours d'actualité. Ça vous parle Ouais. Ça vient d'où Ouais. Cool. Bien. Euh, en fait, c'était dans le bouquin déjà, depuis le début. <rire> euh, ce qui va nous intéresser là, dans un premier temps, c'est euh, de s'intéresser sur la, la confiance. On parlait tout à l'heure de, de comportement humain, et en fait, il est là le point. Euh, C'est-à-dire que mettre en place des outils et du tooling, c'est cool. Euh, par contre, trouver des leviers pour favoriser la, la, la collaboration, euh, ça nécessite de la confiance. Et la confiance, c'est pas quelque chose qui... Alors qui peut se donner a priori, hein, c'est cool, euh, et c'est très bien si vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Euh, néanmoins, c'est quelque chose qui s'entretient euh, avec le temps. Euh, dans ces éléments-là, en fait, dès l'instant où il y a de la collaboration entre les gens, ce qui est important aussi, c'est de mettre en place un cadre. Un cadre qui soit clair pour tout le monde, les règles du jeu, en fait. Euh, si on joue à un jeu auquel on ne connaît pas les règles, bah, c'est compliqué. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, j'aime bien jouer au Scrabble. Bon, ça peut Il être un peu chelou, mais euh, si je joue avec Jérôme par exemple, mais que Jérôme prend 15 lettres alors que j'en prends 7, on n'a pas exactement les mêmes règles, je vous laisse imaginer qu'il va avoir plus de facilité à me dérouler, ce sera peut-être la seule manière qu'il aura d'ailleurs de le faire, c'est de tricher. Le point c'est de se dire comment euh, on met en place justement un cadre partagé par tout le monde euh, qui soit à la fois objectif, respectueux, bienveillant. Je ne veux pas rentrer dans les faux-semblants de faux de la bienveillance, tout ça, ce n'est pas le plan. Là, je parle vraiment de euh, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord euh, sur les règles du jeu qu'on veut partager. Okay la bienveillance, ce n'est pas juste euh, se dire « Ok, bah, je ne vais pas lui faire de mal. Enfin, » On veut juste se dire « On est des êtres humains, on a un travail et on va être amené à avoir des interactions euh, régulières. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe au mieux ?» Si dans en la fait, règle, il est là le point, c est c est quoi ok Si c'est dans la règle, c'est ok. Si c'est dans la règle, c'est ok. Euh, le respect, ça passe aussi par euh, le respect de l'expertise des gens. C'est-à-dire que même si vous faites pas le même métier, vous avez l'impression parfois, et ça peut arriver, j'ai déjà été dans des open space où il y avait des devs, des personnes même globalement, le mec, ce mec-là, il est nul. Ben non, il fait peut-être du mieux qu'il peut avec euh, les connaissances qu'il a à ce moment-là, et plutôt que de dire qu'il est nul, comment est-ce que je peux l'aider à step up Enfin, il est là le point aussi. Comment est-ce qu'on se, se supporte les uns les autres euh, Un des points qui est important aussi, c'est de s'intéresser aux faits. Alors, le, Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les ressentis de côté, mais si on veut justement poser des bases saines de collaboration et d'échange et, et de pouvoir travailler ensemble, euh, les faits, sont, enfin, les éléments factuels sont hyper importants. Les maladresses, ça existe. C'est-à-dire qu'on a tous aussi, en dehors de notre vie pro, des vies perso. Enfin, sauf s'il y a des gens qui font que travailler dans la vie. Euh, mais il peut y avoir aussi un impact de, de, de facteurs exogènes, et, le, et il faut faire attention. Euh, il faut prendre ça en considération, et plutôt que de dire « tu as voulu me nuire », plutôt de se dire « ok, on va reposer les choses, on va redéfinir euh, ce qui s'est passé, quels sont les faits, et, euh, et derrière on va pouvoir euh, travailler un peu plus sereinement ensemble. » On parlait de frustration euh, tout à l'heure avec Jérôme, c'est aussi important de prendre ça en considération avant de commencer à rentrer dans l'art des personnes. Euh, on est des êtres humains, et c'est ça aussi qui fait que c'est beau de travailler ensemble. Et euh, euh, ça veut dire si on a des petits euh, travers parfois. Je vais vous parler d'exemplarité. Ça va être chiant. Non, ça va être cool. Euh, quand je vous parle d'exemplarité, c'est-à-dire que vous êtes les premiers acteurs de la mise en place de ce cadre bienveillant, d'accord Si vous n'êtes pas exemplaire, c'est-à-dire que si vous-même, il vous arrive de sortir du cadre de euh, dénigrer l'autre, de ne vous... de pas être exemplaire vraiment dans la, dans la démarche, dans l'attitude, euh, forcément, vous, vous pouvez difficilement demander aux autres de l'être. Donc, balayez devant votre porte personnelle euh, avant d'aller euh, balayer devant celle des autres. Soyez cohérent dans vos paroles et dans vos actes. C'est-à-dire que si vous dites que vous faites quelque chose, bah, faites-le. Et Un des trucs hein, qui se dit, hein, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Ça, ça, marche super bien. Coopérer au plus tôt, je parlais tout à l'heure d'échanges au niveau de la réalisation, mais même au plus tôt dans la conception, ça peut avoir des impacts. Il faut essayer de, de trouver des leviers pour pouvoir échanger le plus rapidement possible, c'est hyper important. Je vous parlais de gestion d'adhérence, de risques, de contraintes et tout ça. Le plus tôt on a les informations, le mieux on peut s'adapter et trouver ensemble des solutions qui vont être adéquates aux problèmes que les équipes vont rencontrer. Donc, le plus tôt vous avez les infos, le mieux ce sera. Et enfin, dernier petit tips. Cherchez pas à changer le comportement de l'autre. Pas possible. Si la personne n'a pas envie de changer, elle ne changera pas. Vous pouvez mettre en exergue des choses qui ne vous conviennent pas et rappeler au cadre, mais ce n'est pas vous qui allez faire changer les autres. Très clairement. Donc, soyez exemplaire, et par capillarité, peut-être que les autres le seront également. Yes on arrive dans la dernière partie, on va vous partager du coup quelques trucs et astuces. Pour, on l'a vu, hein, on a parlé beaucoup de collaboration, bah comment on fait pour l'encourager On a commencé à mettre des graines au, un peu au, tout au long de la présentation, là on les a rassemblées euh, dans une partie distincte. Euh, L'objectif hein, principal, ça va être de profiter des différentes opportunités, rituelles ou autres, pour collaborer. Comme ça au moins, on ne passe pas à côté. Ce que je vais vous proposer, c'est... Vous avez déjà entendu parler de Scrum ça marche bien, ok, ça. un peu plus que de Safe c'est cool. Et un peu moins que Percaster. Ouais, un peu moins que Percaster, mais c'est lui qui a, le, qui a le plus publicité. Euh, je vous disais tout à l'heure, profitez des opportunités pour euh, collaborer, pour travailler ensemble. Je vous ai remis des petits pense-bêtes euh, sur la droite, donc je ne vais pas vous faire la lecture. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous savez a priori bien. Euh, et vous aurez de toute façon accès aux au slides, donc c'est cool. Ce que je vais vous proposer, c'est plutôt un séquencement pour pouvoir euh, faciliter des échanges au, au moment des cérémonies Scrum et dans quel ordre Moi, je mets les choses en place. Et si je vous dis ça, c'est que d'expérience, ça marche plutôt pas mal. Donc je vous invite dans un premier temps à inviter euh, justement toutes les parties prenantes dans les Sprint reviews. là où il y a la démo. Euh, ça permet de donner de la visibilité sur ce qui a été réalisé. C'est cool, c'est un moment d'échange. Ça permet aussi de se projeter sur la suite. Donc en termes de communication, c'est aussi un exercice de com qui est hyper important. Euh, donc surtout, euh, pas hésiter à euh, inciter parce que les gens posent des questions, s'intéressent au sujet euh, que, vous, que vous adressez. Et euh, si vous êtes dans une équipe où les OPS, mec, sérieux, peu importe, comment on les appelle, ne euh, sont euh, pas dans l'équipe directement, invitez-les, ça va être cool. Ce sera l'occasion vraiment de, de se renseigner. Euh, ensuite, ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est plutôt de euh, les inviter dans les sprint planning. Euh, justement pour cette partie projection, être capable de voir, d'avoir de la visibilité sur votre backlog, ce que vous allez embarquer dans votre, euh, dans votre sprint backlog. Et euh, surtout, ça évite le côté, euh, si on peut anticiper les meps qui sont euh, sur les, euh, en fin de sprint ou pendant vos sprints, peu importe, hein, c'est pas le point. Mais juste donner de la visibilité à ce moment-là, euh, ça permet de préparer les environnements et autres s'il euh, si y a des besoins à ce niveau-là. Ensuite seulement, euh, je vous invite à euh, les inviter au stand-up meeting. Là, on commence à avoir un bon niveau d'échange, de, de projection, d'anticipation des problèmes, c'est cool. Le stand-up, c'est euh, la petite teuf quotidienne de 15 minutes euh, qui permet justement d'échanger sur les problématiques, les obstacles et tout. Bah, ça tombe vachement bien. Euh, on peut peut-être s'entraider et régler, euh, régler des problématiques euh, en, en sortir de stand-up. Et vous verrez, ça va avoir de l'impact positif. Et surtout, on commence à créer de la récurrence. Et là, c'est cool. Si vous faites des refinements, en gros, si vous suivez pas vraiment le bouquin, mais si. Voilà. et que vous faites pas des sprint planning de 4 heures pour infliger ça à deux équipes, c'est horrible. On ne fait pas ça, on n'est pas des tortionnaires. On découpe les refinements du sprint planning, on est OK Tout le monde est d'accord avec ça ou pas Ouais Oui. Je vois des têtes de haute euh, Justement, on parlait de préparation tout à l'heure, d'anticipation des sujets qui vont arriver. Euh, là encore, euh, on va pouvoir tacler des sujets, faire de la conception, euh, et je le disais tout à l'heure, euh, travailler beaucoup plus en amont euh, sur des sur des problématiques et vraiment les anticiper. Et enfin, les rétros, puisque démarche d'amélioration continue, c'est super cool. Maintenant qu'on est bien mature, qu'on a bien l'habitude de bosser ensemble, euh, je, vous, euh, je vous propose de les inviter seulement quand on travaille ensemble, parce qu'en fait, l'idée de la rétro, c'est aussi de trouver des choses et que l'équipe soit responsabilisée vis-à-vis -vis de ses modes de fonctionnement. Donc l'idée, c'est aussi de fêter, de fêter les victoires, de pouvoir euh, euh, donner les clés du camion à l'équipe, tout simplement, euh, pour que derrière, elle puisse rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et là, c'est le feu c'est le feu. Euh, un très bon indicateur pour savoir où vous en êtes euh, dans l'esprit DevOps et tout, c'est quand il y a un problème en prod. Euh, c'est là, c'est le feu. Comment, comment ça réagit Mais il a du café Mais il y a du café, <rire> heureusement. Et là encore, là encore une fois, hein, en fait, il faut en profiter. C'est de nouveau une opportunité de travailler ensemble, notamment pour creuser ce qui s'est mal passé. J'ai commencé un peu à le dire euh, derrière. Après, avant, pardon. Après, l'objectif, ce n'est pas juste de se mettre autour de la table et de creuser. Euh, ça peut être des moments où, euh, pareil, il va y aura peut-être de frustration, des émotions, ça peut partir en vrille. Euh, Guillaume l'a dit, euh, pressé sur les faits et autres, et pourquoi pas aidez-vous d'un format d'atelier pour aider justement à faire du root cause analysis trouver d'où vient le problème initial, et ensuite trouver des actions. Et s'il faut, aller chercher un animateur euh, qui aura un point de vue d'externe et euh, qui qu ne qu qu sera pas jugé parti. On vous a mis en exemple A3 ou les 5 Y, et je crois même qu'il y a mm. ouais, un petit exemple plus, plus précis. Euh, de toute façon, ce qu'on disait juste avant, hein, si vous voulez, pour, euh, vous pouvez trouver Internet est grand. Il euh, y a plein de templates, mais l'idée, c'est de répondre à certaines questions. Et comme le disait Jérôme tout à l'heure, le fait d'avoir un animateur qui est aussi euh, pas dans l'équipe, ça permet aussi de prendre du recul, de mener aussi les débats, s'intéresser aux faits, de recadrer. Tout ça, c'est des choses qui sont cool. C'est encore à ça qu'on peut servir, euh, nous autres couleurs de post-it à la retraite. Euh, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de définir des objectifs qui soient concrets, activables. Euh, ça, c'est hyper important. Sinon, euh, c'est une réunion va... où il va y avoir des gens qui vont être assis autour d'une table et ça ne va euh, rien donner de concret. Je reviens sur les faits. Euh, c'est important d'être factuel, toujours. Euh, mesurer l'impact du problème. Euh, parce qu'un problème, s'il est identifié selon sa gravité, va avoir potentiellement sa probabilité, va avoir une criticité qui va être différente. Donc c'est aussi un moyen de, de prioriser les, euh, les éléments. Jérôme le disait, analyser les routes de cause, parce que juste les faits, c'est cool, mais aller chercher le pourquoi. Vous connaissez le 5 pourquoi, c'est facile. Poser pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Quoi. Juste 5 fois, mais c'est cool. Euh, on parlait de mesures au tout début. Euh, on parlait d'amélioration continue, c'est des choses qui sont importantes, mais si vous voulez euh, un delta entre votre état initial et votre état futur, il faut être capable de le mesurer. On ne prend pas des décisions au dos -mou ça n'existe pas. Euh, on veut des éléments euh, concrets, tangibles. Donc pour ça, il faut mettre en place des métriques, c'est important. Des indicateurs de suivi. Et donc ça veut dire des gens qui vont s'intéresser et regarder ces indicateurs de suivi. Parce que mettre des indicateurs pour mettre des indicateurs, en soi, si personne ne les suit, c'est pas cool. Je parlais de, euh, du fait de donner euh, les clés du camion à l'équipe tout à l'heure dans une démarche d'amélioration continue. Euh, tous ces éléments-là doivent devenir de nouvelles normes dans les modes de fonctionnement de l'équipe. Donc en gros, que on rentre dans une démarche où euh, l'équipe est euh, auto-apprenante et où euh, on s'améliore tous en continu. Euh, adapter les règles au télétravail. On parlait d'interaction tout à l'heure, euh, on parlait de table de réunion. Il y a eu quand même quelques mois encore, euh, on n'était pas trop autorisé déjà à faire ce genre d'événement et, et même à travailler ensemble. Donc on était tous chez nous. Je trouve la photo euh, délicieuse et euh, c'est pas moi, hein, mais je trouve le, le concept euh, beaucoup trop vrai, pour être honnête. Euh, ça veut pas dire qu'en télétravail, on ne peut pas euh, continuer à travailler sur ce cadre. Et on parle de points formels pour échanger. Quand on est en équipe, c'est important. Donc on a généralement une structure avec des cérémonies quand on fait du Scrum, c'est cool. Mais il ne faut pas oublier les éléments informels. Vous calez des cafés, continuez à discuter en allant boire un café, fumer une cigarette, c'est des choses que vous faisiez dans la vraie vie quand vous étiez quand vous changé et que vous étiez colocalisé. Continuez à créer ce genre d'événements qui sont informels, vous aurez plein d'informations et ce sera hyper, hyper intéressant. Pour les ateliers collaboratifs, il y a tout un tas de tableaux blancs numériques qui existent, qui font ça très bien. Continuer à faire des ateliers de co-construction, de co-conception euh, et travailler ensemble, c'est euh, hyper important. Trois petites règles parce que je suis euh, un peu un freak de certaines choses, mais euh, la ponctualité à distance, ça marche aussi. Euh, en plus, vous n'avez pas trop d'excuses de « mon métro était en retard, c'était la merde, c'est dommage euh, ». Mettez vos caméras pour qu'on voit vos interactions, vos body language, c'est important. Euh, et surtout, restez focalisé, c'est pas parce que vous êtes caché chez vous euh, qu'il euh, faut que vous fassiez deux choses en même temps. Restez focus, euh, c'est hyper important. On se dirige gentiment vers la conclusion, hein, Jérôme yes. On a remis le... Hop. Je crois que... Je crois que de fond, non non. Je peux Tu peux parler fort. <rire> euh, J'ai remis le mur de la confusion au démarrage, juste pour voir finalement, ce qui est important, c'est d'arriver à, le... à le casser. Euh, et en fait, ce qui est important de voir aussi, c'est les mentalités de chaque côté vont évoluer. À savoir, l'ops, oui, il faut l'objectif de garder la prod, stable et tout, ça reste. Et pour faire ça, ce qu'il va devoir faire, c'est faciliter pardon, et sécuriser les changements. C'est pour ça qu'on parle de pipeline, de ci CD, d'outils de monitoring, et tout ça, ce qui est bien, c'est de le faire en collaboration avec l'équipe de dev, parce que elle, son objectif va être de suivre ce code jusqu'à la prod, de voir ce qui se passe, de voir quels impacts ont les modifications, et surtout, de collaborer avec qui est de côté de en guise de conclusion pourquoi devops ne tient pas ses promesses on vous l'a dit tout à l'heure euh, l'importance des relations humaines qui est malheureusement mis euh, au, au second plan et, et c'est bien trop dommage parce que mine de rien on travaille avec des gens et c'est dommage de passer à côté euh, tout le monde doit prendre sa part on peut le... j'aurais pu m'arrêter là euh, mais je vais remettre une couche sur la partie exem exemplarité euh, si on veut avoir des bonnes relations avec ses collègues, c'est essentiel déjà de se poser soi-même les bonnes questions. Est-ce que moi-même je suis dans une dynamique où je veux euh, avoir des relations saines avec mes collègues euh, DevOps, c'est un changement de culture. Je reviens à mon modèle Calms de tout à l'heure, un gros truc pavé euh, rose. Euh, changement de culture chacun doit être acteur, c'est hyper important. Euh, le changement, c'est douloureux, ça prend du temps. Il faut en être conscient. C'est-à-dire que quand on veut faire un, un changement, c'est facile de bouger des orgas, c'est facile de bouger euh, des modes de fonctionnement. Par contre, bouger une culture ou mettre une, un autre vernis sur une culture déjà existante, c'est long et douloureux. Et enfin, dernier point, hyper important, si vous voulez mesurer les avancées, mettez en place des indicateurs, euh, sans quoi vous ne pourrez euh, pas voir où est-ce que vous allez. Je crois qu'on a une dernière slide, Petit takeaway, du coup, c'est tout ce qu'on a dit pendant le long là, de la conférence. Prochain incident, déclencher un post-mortem. Ne pas préjuger l'incompétence de l'autre, ça peut aider pour échanger avec lui. Et euh, point important, appelez à l'aide après avoir creusé et creusez ensuite ensemble les, euh, les, les points problématiques. Après, bien sûr, hein, permettez à vos équipes de prendre du temps de travailler ensemble. C'est ça qui fait la diff. Merci beaucoup. Merci beaucoup.